On va parler de Pfizer. Pfizer affirme que sa pilule contre le Covid-19 est efficace à 99% pour prévenir les hospitalisations et surtout les décès. Les premiers résultats de Pfizer ont été établis à partir d'essais cliniques sur un peu plus de 1200 adultes ayant contracté le Covid et présentant un risque de développer en cas de grave maladie. Ça a été publié par Le Monde aujourd'hui à 15h17 et ça a été mis à jour à 17h54. Alexandre Benalla. Alexandre Benalla, qui lui vient d'être condamné à trois ans de prison, dont un ferme. Il a été condamné pour les violences du 1er mai 2018. Le tribunal est donc allé au-delà de des réquisitions finalement. 18 mois de, de prison avec euh, sursis avaient été requis contre l'ancien chargé de, de mission de l'Elysée, dont la peine d'emprisonnement ferme pourra être effectuée en fait à domicile. Oui, oui, oh. merci Manu, je porte. Pour éviter la propagation de la grippe aviaire, par exemple, les volailles élevées en plein air en France de nouveau confinées. Le gouvernement espère éviter avec ce confinement que l'épisode de l'hiver 2020 ne se répète pas, quand la grippe aviaire s'était rapidement répandue dans les élevages du sud-ouest après le passage d'oiseaux migrateurs, vous appelés rappelez, porteurs du virus. On avait entendu parler de ça. Le pass sanitaire, mesdames, messieurs, on va en parler aussi, Passe sanitaire possible jusqu'au 31 juillet 2022, lutte contre la fraude, alors ce que contient la loi de vigilance sanitaire. Le projet de loi, conforme au vœu du gouvernement, a été définitivement adopté vendredi par le Parlement. En France, le marché du travail affiche une étonnante vitesse avec 96 100 créations nettes d'emplois pour la période située entre juillet et septembre. Selon l'INSEE, il s'agit là de la troisième hausse trimestrielle d'affilée. Donc ça, c'est plutôt bon. Fin septembre, l'emploi salarié privé dépasse 0,9%. Son niveau devant la crise, devant tous les secteurs sauf l'industrie, reste un peu en retrait. L'automobiliste touché par la balle d'un chasseur près de Rennes. L'automobiliste est décédé, des suites de ce blessure. L'accident s'était produit le 30 octobre entre l'Allier et Orgen. Donc il est vilaine. Alors que la victime circulait sur la route à quatre voies entre Nantes et Rennes. Violence contre les militants d'extrême droite des antifascistes relaxés. Lors du procès qui s'est tenu à Lyon, jeudi, le tribunal a annulé la quasi-totalité de la procédure, tout simplement, estimant que le dossier d'enquête était défaillant. Avec Voyage, ABBA reste bloqué dans une faille spatio-temporelle. 40 ans après, The Visitor, le groupe suédois ABBA, publie un nouvel album studio annoncé comme son tout dernier album à découvrir. La vaccination contre le Covid-19, les débuts poussifs de la campagne de rappel. Depuis son ouverture le 1er septembre, la dynamique de la campagne est plutôt bonne chez les personnes de plus de 65 ans. Moins, en tout cas beaucoup moins, chez celles atteintes euh, de comorbidité. Et bien là, on s'aperçoit que les vaccins, et bien, ils ne sont pas efficaces. Pourquoi Pourquoi je suis en colère Parce qu'un vaccin, n'importe quel vaccin, c'est 10 ans l'efficacité d'un vaccin. 10 ans un vaccin est efficace 10 ans. Là, ça fait quoi Ça fait 4-5 mois j'ai fait le vaccin. Et le vaccin n'est plus valable Il est atténué Cherchez l'erreur. Un vaccin, c'est valable 10 ans. Comment on se fait-il Qu qu'il faille faire une troisième injection au bout de 4 mois, alors que j'en ai fait deux C'est quoi ce vaccin Donc là, c'est quelque part, euh, il a servi à rien. Mais ce qui est plus grave dans cette histoire, c'est que on nous dit, faites-vous vacciner, on vous donne un passe sanitaire, et vous pouvez aller gambader tranquillement. C'est ce qui s'est passé. Et puis maintenant, on va nous le reprocher. On va nous reprocher d'être élégant, d'être tranquillement, et de nous être retrouvés tous ensemble autour d'un café, devant un restaurant, ou même dans des soirées, etc. La proximité des gens, on a, on commençait un petit peu à la retrouver. Et subitement, on nous dit que des cas positifs de personnes vaccinées sont recensés dans les hôpitaux. La question que je me pose, c'est alors, qu'est-ce que vous avez foutu Moi, Je m'adresse au ministère de la santé. Qu'est-ce que vous avez foutu Vous nous avez obligés de nous faire vacciner pour euh, cesser euh, finalement de d'être confiné pour qu'on retrouve un peu de liberté, c'était la condition. Deux injections. Et maintenant, vous nous dites à nous que le vaccin est finalement est, est désactivé, s'atténue, est atténué, et qu'il faut une troisième injection. Si je vais dans votre sens, dans votre logique, il va nous falloir tous les quatre mois une injection. Il y a la pilule Pfizer maintenant, il y a une pilule. On mange une pilule et on est à 89%. On évite finalement l'aggravation de, la, de la pathologie, de l'infection. Moi, je vous dis sincèrement, je ne crois plus. Je ne vous crois plus. Voilà, je ne vous crois plus. Voilà, je, je, je suis désolé de le dire, je le dis là sur ma chaîne YouTube. Je ne vous crois plus. J'avais un doute avant de me faire vacciner. Aujourd'hui, je suis vacciné et le vaccin que j'ai fait, j'ai pas eu de complications. Il y en a qui apparemment ont eu des complications. Moi, j'en ai pas eu. De là à me dire, bon, n'ai pas le COVID, hein, je crois pas. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que je l'ai eu et finalement, je m'en suis soigné. Je le répète, moi, mon, moi pour soigner le COVID, c'est ça. Moi, ouais, placement de produits, je sais. Mais non, non mais sans déconner, c'est ça. Je vous le dis à vous, hein, ça. ça c'est grâce à ça, si je n'ai pas eu le Covid. Ou si je l'ai eu, il n'est pas resté longtemps dans mon corps. L'acide et la la vitamine C, pure. Je parle tout le temps de ça, oui, c'est vrai. Et pourquoi j'en parle Parce que je sais, parce que j'ai mené une petite étude sur les... Je vous dis sincèrement, je ne sais pas des conneries ce que je vais vous dire. Écoutez bien, c'est pas moi qui ai mené l'étude. Moi, j'ai mené une étude pour savoir qui avait mené l'étude sur la vitamine C. Je me suis intéressé plutôt aux études de la vitamine C. Et j'ai découvert, mesdames, messieurs, que la vitamine C pure, l'acide et l'ascorbique, avaient des propriétés incroyables, que la médecine ne parle pas. Ils ne veulent pas le dire, ils ne veulent pas se prononcer là-dessus. Deux personnes ont mené une étude là-dessus. Le premier, c'est Linus Pauling, qui est celui qui a découvert les bienfaits de la vitamine C. Linus Pauling et le professeur Levy, qui lui a expérimenté la vitamine C pour soigner des grippes porcines, notamment, et aussi pour réparer les conséquences de la chimiothérapie, dans le cas de personnes qui ont une néoplasie, donc le cancer. L'être humain ne fabrique pas la vitamine C. Les animaux la synthétisent, mais l'être humain ne la fabrique pas. Donc, il faut un apport journalier de vitamine C. Et on parle, moi, je parle de pandémie, je fais une transition là. mais c'est pour vous dire que si vous prenez pas de vitamine C tous les jours, vous allez être asthénique. Vous allez ressentir beaucoup de fatigue. Vous n'allez pas comprendre. Il faut faire attention à ce qu'on... Quand on prend la vitamine C, il ne faut pas en abuser parce que c'est mauvais pour les reins. Il y a une dose à respecter, etc. Mais un apport quotidien qui est bien, bien géré, avec la bonne dose, je peux vous dire sincèrement, euh, sur des périodes de... Par, tous les mois, sur une période de, par exemple, dix jours, que vous espacez, sur deux semaines. Il y a quatre semaines dans un mois. Première semaine, vitamine C. Deuxième semaine, rien. Troisième semaine, vitamine C. Et ainsi de suite. Et puis, des bonnes doses. Bien, je peux vous dire, le matin, dans un verre d'eau, comme ça, avec la bonne dose. La vitamine C, vous irez voir, sur, vous tapez Google, sur Google, même sur YouTube, les bienfaits de la vitamine C. Voilà. Et là, vous allez me poser une question. Oui, mais l'acide ascorbique, il faut l'acheter, etc. Oui, c'est vrai. Mais je vais vous donner un, un petit secret, un truc très simple. C'est que vous n'êtes pas obligé d'en acheter de la vitamine C. Ça, là, c'est de la pure. C'est de l'acide ascorbique. Quand vous allez dans une pharmacie et que vous dites « Ouais, je suis fatigué. Ah, ben, bah, je vais vous donner de la vitamine C. Tenez. » On vous donne un petit, une espèce de petite boîte comme ça, avec un nom tout bizarre, euh, je sais pas, euh, et c'est censé vous de, redonner vitalité. Ben ça, ça, c'est de la vitamine C, mais petite dose c'est un dérivé de vitamine C. Il va falloir beaucoup beaucoup de cachets pour avoir le, le bon apport. Ça, c'est de la pure. Il n'y a rien avec. Voilà. C'est pour ça que je vous dis ça. L'idéal, je vous dis, franchement, l'idéal, je vous le dis sincèrement, prenez des notes parce que je ne raconte pas de conneries, je vous assure, hein, croyez-moi. Si vous vraiment vous voulez vraiment bien vous porter, que vous, vous sentez fatigué. Vous avez envie d'avoir une bonne santé. Vous vous sentez fatigué en ce moment et vous avez envie de faire quelque chose de bien pour vous. Et je vous fais l'expérience et vous revenez me voir. Et vous, venez, vous revenez me voir. Je vais faire un live bientôt pour discuter de ça sur cette fameuse vitamine C. Et, voilà. et vous verrez que vous me remercierez. J'en ai la tête à couper. Que vous allez me remercier de ce que je vais vous dire maintenant. Commandez. Je ne suis pas payé par eux. Sincèrement, je, je parle d'eux, mais moi j'ai expérimenté. Je ne suis pas payé par eux. Ce que je veux vous dire, c'est vrai. Commandez de la spiruline. Tout le monde sait ce que c'est que la spiruline Une algue naturelle. Commandez de la bonne spiruline bio. Commandez-vous une boîte de ça Prenez de la bonne. N'hésitez hein. pas à prendre de la qualité. Dans la spiruline, il y a tout ce que le corps a besoin pour lutter contre n'importe quoi. Pour que le corps vive bien. Les ongles, les cheveux, les yeux, la peau. Et aussi pour nous défendre, etc. Les défenses naturelles, les dents. Et tout ça, tout la mélanine des yeux, la mélanine de la peau. Et aussi toutes ces bactéries qui sont dans, la, dans les intestins, ces fameuses bactéries, des bonnes bactéries et aussi des mauvaises. Vous savez que les flatulences proviennent des bactéries que vous avez dans les intestins. Bon, tout ça. Si vous mangez mal, en somme, si vous ne mangez pas équilibré, et bien votre corps il se comporte mal. Donc, asthénie, fatigue... Vous êtes pas bien, vous levez avec les maux de tête. La nuit, vous vous réveillez, vous avez mal à la jambe, vous êtes courbaturé, vous avez, vous avez ce qu'on appelle de, vous savez, des douleurs de articulaires, vous avez, vous faites de, de, de, des problèmes comme ça quand on prend un certain En plus, ça, ça, ça accentue vachement. Des crampes à la jambe. Enfin, tout un tas de trucs que vous comprenez pas exactement. Si vous prenez pas les bonnes vitamines pour votre corps, vous êtes assujetti à avoir des problèmes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans ces algues-là, vous, il y a tout ce que le corps a besoin. Sauf une chose. Devinez quoi? Ça. Eh oui. Dans la spiruline, il n'y a pas de vitamine C. Donc, si vous faites une association de spiruline avec de la vitamine C, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h Vous avez un médecin à la maison. Si vous, les, les grippes, les angines, tout ça, vous les soignez en. Si vous avez, si vous, vous êtes en prise en ce moment de ça, je peux vous dire que ça va être bénin pour vous. Moi, écoutez, je vous raconte pas de bêtises. Ça fait deux ans que je fais ça. Ça fait deux ans que je n'ai pas eu 42 fièvres, 39 de fièvres au lit avec une grippe ou une angine ou une laryngite, tout ce que vous voulez. Je vous assure que c'est la vérité ce que je vous dis. En cette période de pandémie, je vous conseillerais de, non seulement de faire ça, mais aussi de prendre du zinc. Voilà, du zinc. Moi, j'ai aussi euh, de, la, de la... Je vais vous montrer, hein, je la pas voilà, J'ai de, de la vitamine D3 aussi. Voilà, j'ai de la vitamine D3, voilà, euh, que je prends aussi en même temps. Et je ne me, me sens pas trop mal. Je me sens pas trop mal. Et heureusement, parce que si je n'avais pas pris ça, je me serais peut-être retrouvé en rire. Parce que je pense que j'ai chopé le Covid, moi. Je le pense que j'ai chopé le Covid. Et je pense que le Covid, il n'a pas fait long feu à l'intérieur de mon corps, je vous assure. Et en plus, moi, je suis un, un, maniaque, de... Je suis un maniaque de ça. Je m'en mets dans les mains à chaque fois. Quand je vais faire mes courses, les bananes, les fruits, tout est rincé. Quand j'arrive chez moi, je rince tout. Les cartons d'emballage des yaourts, c'est pareil. Ne, ne mettez jamais de cartons d'emballage dans mon frigo. Ne mettez pas des cartons d'emballage dans mon frigo des yaourts déchirez le carton, poubelle Voilà, et après vous rincez avant de mettre quoi que ce soit dans le frigo. Vous rincez toutes vos courses, évidemment, sauf le pain. L'autre fois, j'avais fait une vidéo où je dénonçais un individu. Je l'ai fait sur TikTok, je ne l'ai pas fait là. Donc ça tombe bien, je vais vous raconter une histoire. J'étais dans une grande surface qui s'appelle Intermarché. À la caisse, je vois un monsieur qui n'avait pas l'air d'être un, un pâti. Il n'avait pas une... une allure patibulaire C'était quelqu'un quand même d'un niveau social normal. Écoutez bien, je le vois mettre ses courses dans son sac. J'étais juste à... C'était moi le prochain hein, à la caisse. Et d'un seul coup, il met des baguettes, des baguettes de pain dans un sac. Puis d'un seul coup, il fait un faux mouvement. Je ne sais pas ce qu'il fait. La baguette se partage en deux. Elle tombe par terre. Vous savez ce qu'il a fait, ce monsieur Il a ramassé le morceau. De pain. Il l'a remis dans le sac. J'ai vu dans ses courses qu'il y avait apparemment des enfants chez lui. J'ai vu dans ses courses qu'il n'était pas tout seul, qu'il était père de famille. Dans ma tête, je me suis dit cet homme-là, inconscient qu'il soit, ramasse du pain qui est tombé par terre, un morceau de pain comme ça, pour le remettre dans le sac et ainsi contaminer toute sa famille et lui-même et sa famille pourra contaminer d'autres personnes. Les enfants, à l'école, machin, voilà. Voilà comment une pandémie se développe. Quand j'ai vu ça, il y avait deux solutions. Soit je pousse un cri dans le magasin, et là, tout le monde me regarde et je me tape la honte devant tout le monde, au risque de me, dire, de me faire dire mais qu'est-ce que c'est que ce malade. Soit je me tais, et, euh, je, et je prends et je appelle le Seigneur en disant « Seigneur, protège les gens qui vont manger le pain. » quoi. Non, parce que, en fait, le pain, ça ne se rince pas. Le pain, quand il tombe par terre, on ne rince pas le pain. Voilà. Quand il tombe par terre, le pain, c'est fini. C'est pas la peine de le secouer, c'est pas, pas utile. Le, le, le virus, le microbe, il est dans le pain. Peu importe ce que c'est, n'oubliez pas quand même qu'à ça, du sol, il y a beaucoup de bactéries. Nos, nos pieds à nous, les pieds. Nous, on se lave les mains, mais les pieds, on ne se les lave pas, les baskets ne sont pas lavées, ne sont pas décontaminés, les pieds. Quand on va dans les magasins et qu'on rentre chez nous, on emporte plein de bactéries sur nos baskets, chez nous. Ben oui, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. Et sur les pantalons, c'est pareil, les bas de pantalon. Donc il y a plein de bactéries dans les magasins. On, les gens arrivent de l'extérieur, ils marchent partout. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui foulent le sol devant les caisses le pain tombe là au milieu de plein de bactéries qui viennent de je sais pas d'où et vous allez le mettre dans votre bouche vous allez le manger c'est comme si vous léchiez le sol vous vous rendez compte C'est pour ça que je parle de ça. Et là, je me suis dit, pauvre homme, quoi. Surtout que, ça, ça aurait été, un. franchement, ça aurait été une personne qui était à la rue, qui avait faim. Si j'avais vu ça, j'aurais dit, monsieur, ta ta ta, laisse le pain par terre. Tiens, ne bouge pas, je vais te chercher du pain, moi. Je vais t'en acheter. Mais le mec, putain, oh, le type, il était habillé comme, comme un, un fonctionnaire, quoi. Non, je peux pas, euh, voilà. Alors, c'est vrai que j'aurais dû gueuler, parce que j'aurais pu protéger d'autres personnes. Mais ça, c'est complètement, mais irresponsable, irresponsable, d'avoir un comportement comme celui-ci, que de faire tomber son propre pain par terre et de le ramasser. Donc c'est pour ça que c'est très important. L'hygiène, c'est vrai que souvent, et là je veux parler de masque par exemple, le masque, moi je porte mon masque comme ça, mais un peu comme ça. Si je le porte comme ça, je me sens pas très bien. Mais quand je suis en présence de personnes ou que je suis à proximité, je le mets comme ça. Mais quand je suis à distance, je ne me porte pas comme ça, je le mets comme ça. Et là, des gens vont me dire, « Oh, ton masque sur le nez, parce que tu vas contaminer les gens. » Ouais, mais connais-tu les vecteurs de contamination, toi Est-ce que tu les connais, les vecteurs de contamination Les vecteurs par gouttelette, par contact les gouttelettes, celles que quand on parle, pop, papi, papo, pop, pap, les gouttes qui partent comme ça sur votre visage, ça c'est un vecteur de contamination. pour ça qu'il y a un masque. Mais le nez, lui, le nez, la gouttelette a fait comme ça, puis elle va aller, hop, elle va faire comme ça la gouttelette. Non, elle va vers le bas la gouttelette. Mais oui, donc quand on est à proximité d'une personne à un mètre ou deux mètres et qu'on a le masque comme ça, non, on ne risque pas de le contaminer. Non. Par contre, si la personne, elle a pas de masque, oui. Parce que vous allez respirer sa gouttelette. Mais si elle a un match comme ça, aucun des deux personnes ne sera contaminé. Et là, vous allez dire que le mais oui, mais le, le, le virus, il va dans l'air. Ouais, le virus, il va dans l'air. Mais le virus, il n'a pas des ailes, que je sache. Il ne va pas prendre son envol et venir vers vous. Il faut arrêter quand même les conneries à un moment donné. C'est les vecteurs de contamination. J'ai appris ça en cours d'hygiène, moi. Oui, le cours d'hygiène, les vecteurs de contamination par gouttelette, par toucher. Et par voie sanguine aussi. OK euh, salut Boris, bonsoir, ça fait des millions d'années qu'on vit avec les virus. Oui, absolument. Bon, oui. Alors là, c'est très pertinent ce que tu dis, Boris. Parce que, euh, mais bon, depuis des millions d'années, il y a des gens qui meurent. Hein. Vous savez, en 1800, les gens mouraient d'une simple angine, grippe, euh, des grippes aggravantes, euh, de la peste. Voilà, euh, il y a eu, des, voilà, y a eu de la tuberculose, il y a eu tout un tas de trucs qu'aujourd'hui on soigne. Voilà. C'est pas la même époque. Mais bon. Encore une fois, ça c'est. Moi, je ne suis pas professeur de biologie. Je ne suis pas médecin. Je suis diplômé d'État, paramédical, mais je ne suis pas médecin. J'ai quelques connaissances en hygiène, j'ai des connaissances en, en urgence, en réa. Oui, je suis diplômé en réanimation. Oui. voilà. Je sais réanimer quelqu'un, je sais euh, faire des soins, de, des premiers gestes de secours, je sais aussi prescrire de l'oxygène. On m'a appris à faire ça. Et surtout à faire un, des bilans cliniques. Les signes de détresse, par exemple. Quand une personne elle a, elle a mal, Moi, je me rappelle quand je bossais encore dans, euh, dans les ambulances et que j'étais... Euh, en urgence centre 15, quand j'étais de garde, et que dans la nuit, on m'appelait parce qu'une dame avait des douleurs thoraciques ou des douleurs abdominales, eh ben, j'allais chez elle et je faisais un bilan. Appelait... J'étais les yeux du médecin. Je faisais mon bilan et j'appelais le 15. J'appelais le médecin pour lui dire « Bon, ben bah, voilà, cette personne, elle est asténique, voilà, euh, hyperalgique, euh, hypochondre gauche, euh, avec des signes de détresse, avec euh, myosis euh, au niveau des yeux bilatérales, etc. » Je parlais comme ça au médecin. Voilà. Il comprenait, puisque c'est des termes médicaux. Je faisais mes bilans. Voilà. Et je, je prescrivais l'oxygène à une personne qui était en, en détresse respiratoire. Tout signe de détresse, de toute façon, euh, nécessite... Euh, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on est dans un... Franchement, aujourd'hui, je ne sais pas où on va avec cette histoire de pandémie. Je ne sais même pas ce que cette vidéo va, va devenir. Parce qu'à chaque fois que je parle de pandémie, dans cette vidéo, que je, je prononce le mot Covid, à chaque fois, je suis taclé. Euh, par, par YouTube, ils, ils me posent des questions, mais là j'ai réussi quand même à leur faire entendre raison, parce que j'ai eu une vidéo qui a, qui a failli être, enfin qui avait en tout cas été sanctionnée, j'ai fait appel en expliquant, et là du coup ils ont remis la vidéo, parce qu'ils ont jugé que ce que je disais c'était vrai. Voilà, et là tout ce que je vous ai expliqué ce soir, notamment les, actu les actualités du Monde, elles sont réellement écrites par un journaliste, euh, le journaliste Le Monde. Voilà. Et ce que je dis sur la pandémie et les vecteurs de contamination, c'est vrai aussi, je parle en connaissance de cause. Alors, la vitamine C, pour revenir là-dessus, et je finirai là-dessus, euh, Linus Pauling, en fait, euh, a découvert des bienfaits de la vitamine C, et euh, le professeur Lévy en a tiré profit. Le professeur Lévy, en fait, a découvert qu'une personne qui était atteinte d'une grippe porcine, par exemple, ben, il y a une personne. Enfin, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Cette personne qui était euh, donnée pour euh, être débranchée, en, en, elle était en carrément en soins palliatifs. Elle était en, elle, il restait pas beaucoup de temps à vivre à cette personne. Et elle était branchée partout. Sa famille, écoutez bien, l'histoire est vraie. Sa famille a, a demandé, en fait, ça, ça s'est passé en, en, au Québec. Demande, sa famille a dit. Pourquoi ne pas essayer le protocole de, du professeur Lévy le pro, le, On n'a rien à perdre, de toute façon, les données pour... Euh, voilà. La famille a exigé qu'on fasse ça. C'est-à-dire quoi Injecter à ce patient qui était donné pour, pour mourir, qui était atteint d'un grippe porcine, de la vitamine C en le mettant sous oxygène. Voilà. Et vous savez-vous ce qui se passe quand on injecte de la vitamine C à forte dose à un patient sous oxygène Eh bien l'association des deux provoque ce qu'on appelle le peroxyde. Le peroxyde est un agent antitumoral et aussi un antioxydant puissant. Très puissant. Parce que voyez-vous, la vitamine C, comme d'autres substances, ce sont des règles de, en pharmacologie, les conséquences d'une absorption à une, telle, à une telle dose ne sont pas les mêmes à une autre. Si vous buvez, je vais vous, vous expliquer, c'est une règle en pharmacologie. Vous buvez un verre d'eau, ça va vous faire du bien. Si vous en buvez, si vous en buvez sans, vous partez en urgence. Voilà, c'est ça en fait. La vitamine C a un effet à une certaine dose et en a une autre à une autre. À une autre dose. Il se trouve que la vitamine C, lorsque vous en mettez à forte dose à un patient qui est atteint d'une néoplasie ou d'une pathologie pulmonaire, mais aussi même la tuberculose, avec une, ab une absorption d'oxygène à 300 mg par minute, non, 30 mg par minute, pardon, soit 300, euh, euh, 300 mg euh, toutes les 10 minutes. voilà. Et bien là, vous avez du peroxyde. Et le peroxyde est un agent antitumoral. Anti -tumoral. On donne de la vitamine C à un patient qui est aussi, euh, ça se fait au Canada, qui est sous euh, chimiothérapie pour guérir les conséquences de la chimiothérapie. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire Ça veut dire en fait que... Les, les gens qui subissent une chimio subissent un Karcher, carrément, dans le corps. C'est-à-dire que cette chimio, elle va détruire aussi les cellules saines. Mais avec, le, avec la, carrément la, la méthode du professeur Lévy, vous avez un agent antitumoral qui n'est qui qui pas... Finalement, con, qui n'a pas de conséquences sur les cellules saines. Mais s'attaque qu'aux cellules qui sont euh, atteintes. Et ça... C'est une avancée majeure. Pourquoi la médecine, aujourd'hui, traditionnelle, n'en parle pas Pourquoi Je vous laisse deviner. Vous savez, la vitamine... Et tout ça, je vous parle de vitamine C. Hein, voilà. Donc, ça guérit la tuberculose, ça fait tout un tas de trucs. Mais vous trouverez plein de vidéos là-dessus, vous comprendrez. Mais attention, encore une fois, la vitamine C, il ne faut pas en abuser, parce que les reins, ils n'aiment pas ça. Il faut avoir les bonnes doses. Faut faire Il faut, faut que ce soit encadré, quand même. Hein. Voilà. Mais allez, intéressez-vous aux études de, Lin, de Linus Pauling et du professeur Lévy, et vous verrez que tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Vous pourrez même liker ma vidéo quand vous aurez vu tout ça. Parce que vous direz, ce gars-là, eh ben, il ne rac, racontait pas de conneries. Voilà. Bon, en tout cas, moi j'espère profondément que vous allez tous bien, pas trop mal. C'est vrai que dans le monde, vous avez vu tout à l'heure, je racontais toutes les, toutes les actualités du monde. Et à chaque fois, vous avez vu que c'était néfaste. Il n'y a pas une seule actualité. Enfin, si, il y en a peut-être une. Il n'y a pas beaucoup d'actualité à, à la télé quand vous regardez. C'est pour ça que les infos, je ne les regarde plus, moi. À 19h48, ça va bientôt les 20h. Tout ce que je vous ai dit, ça va, ça va être répété là-bas. Mais des infos que nous voyons à la télé, elles sont censées, nous, normalement, nous, a, nous apprendre des choses. Mais j'ai l'impression qu'ils jouent un peu sur la peur. Voilà. J'ai l'impression que les informations qui font peur font le buzz. Et ça, franchement, je n'aime pas ça. Je trouve ça vraiment... Euh... Sincèrement, hein. je trouve que c'est pas... C'est pour ça que je les regarde pas les infos. Je regarde, je regarde pas les infos. C'est tout. C'est comme ça. Je les regarde quand il y a vraiment un truc... Euh, voilà. Ben, je, je, je vais vous donner un scoop. Je terminerai par ça. Alors, le scoop. Euh... Ah mais si, j'ai dû le dire ça tout à l'heure, il me semble. Je sais plus. Oui, les, les... Les hackers. Il y a des hackers. En ce moment, euh, vous savez... le. Dans le monde, Internet, il y a beaucoup de hackers et euh, beaucoup de gens qui essayent de gagner de l'argent en jouant sur la naïveté des gens. Faites attention, j'ai fait beaucoup de vidéos pour expliquer ça. Notamment sur mon TikTok, il y a pas mal de vidéos informati informatives. Qui, TikTok, vdp.tv, ou Kino Studio, vous trouverez les deux. Où j'explique... Euh, j'ai Là, j'ai eu affaire à des hackers, là, mais je suis bien aiguisé. Et heureusement, je ne me suis pas fait avoir. Voilà. Et faites attention, parce que les hackers, maintenant, quand ils rentrent dans votre machine, eh bien, non seulement, ils vous font apparaître un écran bleu, un blue screen, avec un message « Gendarmerie, non mais ils n'y vont pas de ma morte ». Tout ça, c'est... C'est du fake. Et là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous servir plus vous servir de votre ordinateur qu'à une seule condition, c'est de leur donner de l'argent qu'ils vous demandent. Voilà. Demande de rançon. Je peux vous dire que la société 3 Habitat une grosse société immobilière a été victime de ça en ce moment, mais ils ne vont rien leur donner. Voilà. Trois habitats se sont fait pirater leur site internet et les, les, les hackers demandent une rançon. Mais ça peut vous arriver à tous. Donc soyez prudents. Ne cliquez pas sur n'importe quoi. Voilà, C'est très important. Ne faites pas n'importe quoi. Je vous, je vous donne de, des informations en espérant que toutes ces choses-là vous apportent vraiment conseil et surtout vous ne soyez pas euh, victime. Voilà. Je voudrais vous, à tous vous remercier parce que vous avez été nombreux à venir sur ma chaîne. Il y a pas mal de gens qui se sont abonnés depuis ces dernières, ce, ce mois dernier. Là, ça, ça a été, ça a été, vous êtes nombreux et franchement, je voudrais vous remercier, je vous applaudis. C'est compliqué pour moi d'apporter toujours, de satisfaire du monde, surtout quand on a un peu moins de 4000 abonnés. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup par rapport à certains, mais c'est déjà pas mal. Et c'est dans une chaîne atypique comme celle-ci pour essayer de contenter tout le monde. Voilà, Je ne peux pas contenter tout le monde, évidemment. Je suis conscient que, je, que mes vidéos ne plaisent pas à tout le monde. Et je suis aussi conscient qu'elles plaisent quand même à un peu moins de 4000 personnes puisqu'ils sont, puisqu sont abonnés. C'est ça le, le, le positif dans tout ça. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Et on se retrouve très prochainement sur VDP.TV. N'oubliez pas, évidemment, de cliquer sur j'aime. C'est toujours sympa de me soutenir et de vous abonner. Et la cloche. Et voilà. bonne fan de... Bon, bon début de soirée, puisque ça commence. Et je vous laisse aller aux 20h parce que c'est bientôt l'heure. A bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt.